Le sapin avec la terre Cette bouteille contient de la terre. le phénomène de ségrégation granulaire a aussi lieu dans la terre, qui est un mélange de grains de différentes tailles.